Chers traders et investisseurs, mercredi 13 novembre, bonjour. Alors Les marchés consolident ce matin. Il faut dire que les événements de Hong Kong, chaque jour plus importants, ne nous aident pas à poursuivre une croissance sans faille. Nous perdons plus d'un demi pour cent ce matin et nous restons cependant dans un range établi depuis plus d'une semaine maintenant en particulier sur le DAX. Donc il n'y a pour le moment aucun changement sur notre opinion générale que nous répétons depuis plusieurs jours. Nous attendons des chiffres importants cet après-midi, en début d'après-midi, et un discours de John Powell. Nous verrons bien si l'un ou les deux de ces événements influeront seront d'influence sur les marchés américains et le reste du monde. Il est clair que de toute façon les arbres ne montent pas au ciel et que nous sommes déjà à des niveaux très élevés. C'est donc fragile, mais cela ne veut pas dire que nous n'irons pas plus haut. Dans ce contexte, ce matin, nous avons fait un sans faute, un marché parfait, puisque nous avons réalisé deux beaux trades sur deux, accompagnés de deux belles médailles. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée et vous disons à demain.